Bonjour, bienvenue dans la suite de l'expérience de l'arrêt du TAPA. Alors honnêtement, ce matin, je me suis réveillée. C'était dur. Première journée, euh, j'ai eu beaucoup de moments euh, d'effouloir. Ça m'a fait un bien de dingue. Même si ça dure pas, eh ben, le temps où je suis bien, euh, bah, c'est ça de prix et c'est cool. Hey, je reviens du sport. Ça m'a fait énormément de bien pendant toute la séance, j'ai pas pensé une seule fois à fumer. Donc voilà, bientôt la fin de cette première journée. Euh, je me sens bien, honnêtement, ça va, même s'il y a eu des moments dans la journée un peu plus difficiles. Et du coup, j'ai coté aujourd'hui tous les moments où vraiment j'avais envie de fumer et où ça me demandait un effort. 22 fois dans la journée, je me suis dit « Là, j'ai envie de fumer, c'est raide. Pourquoi » Pourquoi c'est intéressant C'est de voir ces chiffres qui diminuent au fil des jours, au fil des semaines, jusqu'au jour où ben on clique pas parce qu'on n'y pense pas. Et quand on n'y pense pas, c'est que c'est à moitié gagné. Alors on m'a posé la question aussi, vapote, pas vapote, je m'en suis acheté une, euh, on va dire au cas où. Et l'idée c'est que d'ici une semaine ou quinze jours, je n'ai plus du tout besoin de la vapote parce que j'ai n'ai pas envie. C'est la première fois de ma vie que j'ai hâte d'être au jour de l'arrêt du tabac que je me suis fixé. Donc ça, merci, clairement, c'est grâce à vous. Moi, je suis hyper contente si, en effet, euh, d'autres personnes ont envie de suivre le pas. Juste une petite précision quand même, je ne vends rien. C'est une méthode que euh, je me suis faite pour moi, euh, par rapport à, à ma façon d'être, par rapport à mes propres comportements. Alors, si jamais vous avez envie de, de, de vous appuyer un peu là-dessus, c'est-à-dire essentiellement sur votre motivation et sur le renforcement, essayez vraiment d'adapter ça pour que ça vous corresponde. À voir ce que vont donner les jours suivants. Et euh, vous pouvez quand même continuer à me souhaiter. Bonne route